Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur la programmation Bash. Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser les expansions du tilde avec Bash. Alors, Les objectifs de cette vidéo vont être d'apprendre à utiliser les expansions du tilde avec Bash en voyant les points suivants. Que sont les expansions du tilde et à quoi elles servent Quelle syntaxe de l'expansion du tilde permet de connaître le répertoire personnel de l'utilisateur courant Quelle syntaxe de l'expansion du tilde permet de connaître le répertoire personnel d'un utilisateur à partir de son login Celle qui permet de connaître le répertoire courant Celle qui permet de connaître le répertoire dans lequel l'utilisateur a précédemment navigué L'expansion du tilde qui permet de naviguer dans, le, dans la pile de répertoires. Alors voyons tout d'abord que sont les expansions du tilde et à quoi elles servent. Alors les expansions du tilde permettent de transformer un mot contenant un tilde par un ou plusieurs fichiers ou répertoires particuliers. Et comme on va le voir, c'est une manière de faire des raccourcis de notation vers des fichiers et des répertoires. Alors quelle syntaxe de l'expansion du tilde permet de connaître le répertoire personnel de l'utilisateur courant Alors cette syntaxe c'est commande. Tilde. Voilà. Donc, cette syntaxe permet du coup de connaître le répertoire personnel de l'utilisateur courant sans utiliser la variable $Homme. Prenons un exemple. Donc, dans cet exemple, on va afficher simplement le répertoire de l'utilisateur courant avec echo tilde, voilà. Donc, de cette manière. Voilà, donc ça, c'est un exemple qu'on a déjà fait à plusieurs reprises. Hein. Et euh, comme de nombreuses autres expansions, cette syntaxe ne fonctionne pas si le tilde est entre double-cote ou entre simple cote, ou voire échappé. Donc, prenons un autre exemple pour illustrer ça. Donc, dans cet exemple, on va tenter, dans un premier temps, d'afficher le répertoire de l'utilisateur en mettant le tilde entre guillemets, puis entre simple-cote, donc en gros entre apostrophes, et pour finir, en le préfixant avec le caractère d'échappement. Donc, si par exemple, je fais « echo tilde », on voit que cela me renvoie tilde, c'est-à-dire que l'expansion n'a pas lieu. De la même manière, l'expansion n'a pas lieu. Et si là, donc, je l'échappe, vous vous en doutez, l'expansion n'a pas lieu non plus. Alors voyons maintenant quelle syntaxe de l'expansion du tilde permet de connaître le répertoire personnel d'un utilisateur à partir de son login. Alors pour connaître le répertoire personnel d'un utilisateur particulier, on utilise la syntaxe tilde login, donc celle-ci. Voilà, c'est un tilde là. Hein. Voilà, donc prenons un exemple où là, on va afficher le répertoire de l'utilisateur test user. Donc si par exemple je fais echo tout à l'heure on avait vu, quand je faisais echo tilde, c'est l'utilisateur courant. Et si maintenant je fais echo test user, c'est effectivement le home directory de l'utilisateur home user. Et il faut savoir que si le login n'existe pas sur le système, alors l'expansion n'a pas lieu. Donc prenons un autre exemple. Donc dans cet exemple, du coup, on va tenter d'afficher le répertoire d'un utilisateur Toto, qui lui, pour le coup, n'existe pas sur le système. Donc... Si maintenant je fais echo tilde toto, le système me renvoie tout simplement tilde toto car l'expansion n'a pas lieu dans la mesure où l'utilisateur toto n'existe pas sur le système. Alors, quelle syntaxe de l'expansion du tilde permet de connaître le répertoire courant Alors, la syntaxe qui permet de connaître le répertoire actuel est tout simplement tilde plus. Et cette syntaxe s'appuie du coup en interne sur la variable d'environnement $PWD. Alors, prenons un exemple. Donc, dans cet exemple, on va se positionner dans le répertoire slash OPT, puis on va afficher le répertoire courant. Donc, par exemple, on va faire ça, cd slash OPT, et on va faire echo tilde plus. Voilà. Et on a bien effectivement le répertoire courant. Et si on avait fait echo $PWD, on a précisément le même résultat. Alors, quelle syntaxe de l'expansion du tilde permet de connaître le répertoire dans lequel l'utilisateur a précédemment navigué Alors, la syntaxe qui permet de connaître le répertoire dans lequel l'utilisateur était positionné précédemment est tilde-. Donc, c'est celle-ci. Et cette syntaxe s'appuie aussi de manière interne sur la variable d'environnement, cette fois-ci pwd. Donc, celle-ci. Voilà, alors prenons un exemple. Dans cet exemple, on va créer dans un premier temps le répertoire slash tmp, slash toto, slash titi. On va ensuite se placer dans ce répertoire à l'aide de la commande CD. On va se replacer alors dans le répertoire personnel de l'utilisateur, puis on va utiliser la commande echo tilde moins pour vérifier que le répertoire slash tmp, slash toto, slash titi est bien affiché grâce à cette commande. Donc, je fais ça, donc mkdir-p, slash tmp, slash toto, slash titi. Voilà, donc je me positionne en slash titi. Slash tmp toto titi, voilà, maintenant je fais cd tilde, et maintenant je fais echo tilde moins, c'est à dire que normalement il devrait m'afficher le répertoire où j'étais juste avant, donc là en faisant cd tilde, je suis revenu au niveau du répertoire de l'utilisateur actuel, mais juste avant j'étais dans slash um, slash, pardon, slash tmp slash toto slash titi. Donc normalement en faisant echo tilde moins, il devrait m'afficher slash tmp slash toto slash titi. Voilà. Alors, quelles sont les syntaxes de l'expansion d'utile qui permettent de naviguer dans la pile de répertoire Donc, Je vous invite à regarder la présentation sur la pile de répertoire pour comprendre comment fonctionne une pile de répertoire, hein, pour mieux comprendre en fait, ce qui va suivre. Donc, Prenons euh, quelques exemples. Donc, pour illustrer comment naviguer dans la pile de répertoire à l'aide de certaines expansions d'utile, on va tout d'abord empiler les répertoires slash tmp, slash opt, slash mnt sur la, sur la pile à l'aide de la commande pushd. C'est ce qu'on fait habituellement. Hein. Donc Là, je vais afficher ma pile de répertoire. Donc, elle est vide, tant mieux. Donc Là, je vais faire pushd, slash tmp, et, et, PushD, Slash, OPT, voilà, push PushD, Slash, MNT. Donc là, j'ai créé une pile de répertoire du coup, avec quatre éléments. Et on voit que l'élément le plus à gauche est toujours le plus récent, hein, autrement dit, le répertoire courant. Voilà, donc Slash, MNT, je suis bien, effectivement, dans Slash, MNT. Et donc, maintenant, pour afficher l'état de la pile de navigation, voilà, donc on l'a fait, hein, on faisait tout à l'heure, donc, un DIRS. Et pour afficher, du coup, le Nème élément de la pile, on va utiliser la syntaxe donc, tilde plus n. Donc, autrement dit, il s'agit d'afficher le énième élément en partant de la gauche de la pile, sachant que le premier élément a l'indice 0. Donc, cette syntaxe, comme on l'a vu, hein, pour afficher le nème élément le plus récent de la pile, elle est équivalente à la syntaxe d'ears plus n. Voilà, donc, cette syntaxe -là. Donc, prenons un exemple où là, on va afficher le deuxième élément plus récent de la pile que nous avons créé à l'aide de la syntaxe tilde plus 1, et on va vérifier que son résultat est le même que la commande d'ears plus 1. Voilà. Donc, Là, on a vu, ça c'est l'état de la pile. Voilà, et donc maintenant, si je fais echo tilde plus 1, on voit qu'on a slash opt. Voilà, donc il est là. Donc c'est le premier élément de la pile, juste après le plus récent. Voilà, et si maintenant, donc je fais gears. Plus 1, on va s'assurer que ça produit exactement le même résultat, et c'est le cas, on a précisément le même résultat. Alors pour afficher le nème élément le plus ancien cette fois-ci de la pile, on va utiliser la syntaxe tilde-n. Donc autrement dit, il va s'agir d'afficher le nème élément en partant de la droite, sachant que, comme, comme tout à l'heure, le premier élément a toujours l'indice 0. Donc cette syntaxe, vous l'avez compris, elle est équivalente à la syntaxe dirs-n. Voilà. Donc celle-ci, moins n Ok, donc prenons un exemple. donc Dans cet exemple, on va afficher le deuxième élément le plus ancien de la pile que nous avons créé à l'aide de la syntaxe tilde-1. Et on va vérifier que son résultat est le même que la commande moins 1 Donc, comme d'habitude, je réaffiche la pile. voilà Si je fais echo tilde-1, j'ai bien le slash tmp, c'est-à-dire que je suis au niveau du deuxième élément, mais cette fois-ci en partant de la droite. Voilà, je suis ici. Et si je fais dirs